n'achetez plus vos logiciels et oui je ne suis pas en train de vous dire de pirater vos logiciels mais je vais vous expliquer une petite astuce quand on est entrepreneur comme, comme moi, euh, je n'ai pas tous les logiciels. Quand j'utilise par exemple du graphisme, je n'ai pas forcément les logiciels adéquats. Quand je fais de la vidéo, je n'ai pas forcément les logiciels adéquats. Quand je fais également du référencement, je n'ai pas forcément tous les logiciels ou les scripts adéquats. Et en fait, si vous commencez à acheter vos logiciels, ça peut très très vite coûter cher. Alors, entre les logiciels et les scripts, en fonction de ce que vous utilisez par exemple, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Beaucoup de scripts ou de logiciels sont payables mensuellement, donc vous versez un abonnement tous les mois, mais mis bout à bout, ça fait énormément d'argent. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas aller télécharger euh, illégalement euh, des licences, c'est à ce moment-là de déléguer cette tâche. Je vous donne un exemple. Quand moi, personnellement, j'ai des vidéos à faire, je vais les faire parce que j'ai mon logiciel de montage. Mais il y a des choses sur lesquelles je bute un peu et des effets que je n'ai peut-être pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais chercher un freelancer que je trouve sur coder.com ou 5euros.com et je délègue cette tâche. Et le rendu final, c'est que la personne aura passé moins de temps que moi, elle aura les logiciels adéquats comme Adobe, Premium, etc. et elle se fait, euh, son, montage, elle fait son montage de son côté avec le logiciel avec lequel elle a la licence, je la laisse gérer. C'est pareil pour le référencement. Euh, le référencement. Dans le référencement, vous avez beaucoup de scripts qui sont euh, payants, qui sont très très puissants, mais qui sont payants. Alors moi, j'en ai un ou deux, mais globalement, quand vous commencez à en avoir quelques-uns, ça fait beaucoup. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous rendez sur des sites comme fiverr.com ou 5euros.com, mais plus sur Fiverr, et vous trouvez toujours des personnes à leur compte qui vont pouvoir vous donner un rapport, par exemple sur un mot-clé ou sur un référencement, ils vous font un rapport avec des logiciels comme SEMrush ou Majestic, et en fait, vous allez payer le rapport 5 dollars ou 10 dollars, mais globalement, vous avez toutes les informations nécessaires à l'instant T pour ce que vous vouliez faire. Et le fait de faire ça, ça vous évite de dépenser des fortunes dans des logiciels. C'est pareil par exemple pour Photoshop, si vous n'avez pas Photoshop pour créer vos visuels, déléguer, donner à un graphiste les visuels à faire et basta. Parce qu'en fait, il faut vous dire que quand vous utilisez ce logiciel, vous allez utiliser quoi Une fois, deux fois, trois fois, mais est-ce que dans l'année, vous allez utiliser le logiciel énormément de fois Si vous avez une utilisation récurrente de ce logiciel ou de ce script, alors pensez peut-être à l'acheter. Si vous êtes bien formé sur le, le sujet, faites-le. Maintenant, si vous jugez que dans l'année, vous allez avoir besoin de quoi Deux, trois fois ce logiciel-là, déléguer. Donc, n'allez pas acheter une licence à 500, 1000 euros ou 1500 euros. Faites juste ce que vous devez faire, c'est-à-dire déléguer, trouver. Une personne sur des sites il ya plein de sites qui existent mais vous avez codeur.com ou 5 euros.com ou fiverr.com qui vont vous donner des pistes vous avez toujours toujours des personnes qui sont capables de partager leur logiciel ou en tout cas vous faire un rapport pour un moindre prix et c'est comme ça que vous allez aussi gagner d'argent économiser d'argent sur notamment les licences parce que des licences comme par exemple photoshop ça coûte énormément d'argent et on va dire que ce n'est pas forcément très utile tout le temps. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas graphiste, moi je ne m'en sers pas tous les jours, donc personnellement ce pas une dépense que je vais je vais, c'est pas une, pardon, c'est pas la licence que je vais acheter, parce que honnêtement, ça ne servirait pas à grand-chose et dépenser plus de 1000 euros pour m'en servir deux fois, ça sert absolument à rien, je préfère mettre mon argent ailleurs. Donc pensez qu'à chaque tâche que vous voulez faire, si vous vous rendez compte qu'on n'avait pas le logiciel, on n'avait pas le script, allez voir sur internet, regardez quel est le coût de cette, ce script et Identifiez le besoin. Si vous avez beaucoup de besoins, alors passez peut-être à l'achat. Si vous n'avez pas beaucoup de besoins, déléguez, déléguez les tâches et vous allez payer one shot, c'est-à-dire à, à l'instant T, vous payez le service rendu et stop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a sensibilisé sur le sujet. N'achetez plus vos logiciels, déléguez, payez tâche par tâche, c'est beaucoup plus simple. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des commentaires sur le sujet. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao.